Ce matin, alors que j'étais assis dans le hall où avait lieu Samyama, nous devions nous occuper de certaines choses, et j'étais sur le point d'écrire un mot à quelqu'un disant « Comment faire demain ?» Et j'ai écrit un mot « Demain ». Et ce mot « Demain » m'a tellement frappé, que j'ai écrit un petit poème au lieu d'une note, non pas à cette personne, mais à vous. Ce poème s'intitule « Demain ». Un jour qui n'est jamais venu, mais qui est parvenu à gâcher chaque jeu. Un jour qui n'est jamais, jamais venu, mais qui est parvenu à gâcher chaque jeu. Un jour qui prend tous les blâmes la base de toute peur et embarras. Affaiblit l'épanouissement de la flamme de vie. Un saboteur qui transforme la vie en rêve. Piège l'infini en une scène limitée. Un jour qui prend tous les blâmes, la base de toute peur et embarras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 Demain n'est jamais arrivé à personne. Mais l'idée de demain a dépouillé les gens, une énorme masse de gens de leur vie. Rien que l'idée. Personne n'a jamais touché un demain de toute sa vie. Personne n'en a jamais fait l'expérience. Personne n'en a jamais vu. Rien que l'idée a totalement dépouillé les gens de tout ce que la vie pourrait être. Que ferons-nous pour le darshan de demain Oh, demain, quand je viendrai au darshan, j'apporterai un parapluie. Darshan signifie contempler. Vous pouvez seulement contempler maintenant. Vous ne pouvez jamais contempler demain. Non pas que ce soit hors de portée, mais parce que cela n'existe pas. Vous pouvez seulement imaginer demain. Vous ne contemplerez jamais demain. Jamais. Cependant, pour la plupart des êtres humains, c'est cela. Une idée. Une idée qui n'arrivera jamais. C'est cette idée qui dirige la vie de la plupart des gens, malheureusement. Même si vous menez votre vie avec une idée, même si vous menez votre vie avec une idée, vous devez vivre avec une idée dont l'heure pourra arriver un jour. Mais ceci est une idée dont l'heure n'arrivera jamais. Mais elle dirige encore les gens. Elle dirige encore la plupart des vies sur la planète. C'est pourquoi la plupart des vies sur cette planète ne sont pas des vies. Elles sont juste un tas de pensées, d'émotions, d'idées, de préjugés, la plupart des vies ne sont pas une réalité. Elles sont juste psychologiques. Elles sont juste une existence psychologique. Elles ne sont qu'un rêve. Parce que la réalité a lieu maintenant. La réalité a lieu ici. Dans votre esprit, seul un rêve peut arriver. Et la vie et la mort auront lieu aujourd'hui. Le rêve porte sur demain. Il vaut mieux rêver de quelque chose qui va se réaliser. Demain est un rêve qui ne se réalisera jamais. Donc, ce que vous appelez processus spirituel, porte sur la connaissance de la vie. Vous ne pouvez connaître la vie qu'aujourd'hui. Vous ne pouvez connaître la vie que maintenant. C'est le moment. Je ne suis pas en train d'essayer de vous donner une leçon. Lorsque je dis « c'est le moment », Oh, cette gourou a dit que c'était le moment. Il ne s'agit pas de cela. Ce moment n'est pas une idée. C'est la réalité. Ce moment n'est pas une leçon. C'est la seule chose vivante. La seule chose vivante dans l'existence est le moment présent, rien d'autre. Donc, n'essayez pas de comprendre cela, n'essayez pas de le digérer. Vous avez juste à le contempler dans son intégralité. Commencez avec la pluie. Bonne façon de commencer.